Si la mer se déchaîne Si le vent souffle fort Si la bas que t'entraîne n'est pas peur de la mort Si la barbe que t'entraîne n'aie pas peur de la. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit passant de l'autre bord, passons. te protège, il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu coules, et il n'a pas dit que tu et il a dit, passant de l'autre bord, passant de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 Jésus-Christ le roi des rois Jésus-Christ le roi des rois Jésus Christ le tout puissant Il est le roi des rois Jésus Christ le tout puissant Il est le roi des rois Il est le roi des rois c'est le vol des rois Jésus je suis qui s'est le roi? suis qui s'est levé, je Les le s'abaisse devant. Les suis s'abaisse devant. s'abaisse devant. Les démons s'abaisse devant. Les s'abaisse devant. Jésus Christ le bon Jésus Christ le monde savait ce mot. bon, le monde savait ce mot. Tout le monde savait Les mot. Tout le monde Les le que ça fait, Il est le roi des rois Je vous abonnez à ce pas Notre père, c'est vrai, tout s'abaissera devant toi. Et ça baisse devant toi, mon sauveur. Merci pour ton amour. Merci réellement pour ta puissance et ton autorité, Seigneur oh Dieu. Tu détiens tout entre tes mains, mon sauveur. Tu contrôles toutes choses, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la mer, Seigneur Dieu, tu es le maître de l'univers, mon Seigneur. C'est pour ça que tu es digne d'être adoré, d'être célébré, Seigneur, parce que ton nom à toi donne la vie, Seigneur. Ton nom à toi, petit Tu sans Dieu donne la lumière, mon mon Père Saint-Dieu. Ton nom, petit Tu Dieu, donne la consolation, mon sauveur. Seigneur, tu donnes la vie à nos corps mortels, mon mon Père Saint-Dieu. Tu changes les hommes, mon mon Père Dieu. Que ton Saint nom soit glorifié. Et avec crainte, mon de Père. Patimissant que nous invoquons ton nom Seigneur comme nous l'avons entendu mon bien-aimé Père Saint Dieu, le pardon, le pardon se trouve auprès de toi afin que nous puissions vraiment te craindre Père Dieu, quand tu pardonnes, tu as pardonné Seigneur, Louange et honneur à toi, merci parce que tu es le Dieu qui a tout son contrôle, Patimissant, lorsque tu dis qui peut dire autre chose, mon sauveur c'est pourquoi nous nous inclinons devant toi pour le privilège que nous avons d'être appelés des fils de Dieu Seigneur des filles de Dieu mon roi, nous sommes à toi mon bien-aimé Père Saint Dieu. C'est pourquoi nous nous tenons devant toi, mon Père Tibisson, Dieu. Te suppliant de nous parler, de nous aider encore davantage, à entendre ce que toi tu veux de nous, Père Tibisson Dieu, à nous montrer comment marcher avec toi. Seigneur, si tu ne parles pas, qui pourra voir, Père Tibisson Dieu Comment pour nous marcher, mon bien-aimé Père Tibisson Dieu Éclaire-nous encore davantage. Merci encore pour ton peuple rassemblé en cet endroit, pour nos précieux frères et soeurs qui sont venus de loin, mon bien-aimé Père, oh Dieu, pour que ce matin nous puissions être ensemble en ces lieux, que tu le bénisses richement, Père Saint Dieu, pour uh, cet amour, pour les déplacements qu'ils ont eu à pouvoir accomplir, Père Saint-Dieu, qui t'a là-bas, Père dans leur pays lointain, mais qui sont venus en fait que nous puissions avoir la communion, Père au dieu Loué soit ton saint mon Sauveur, parce qu'il est doux et agréable pour des frères, de demeurer, il est donc ensemble, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. C'est là vraiment que tu es, mon bénémoine, Père Tubissant-Dieu. Tu aimes la communion, Père Tubissant-Dieu. Tu aimes cela, parce que là que tu nous as demandé, Père Saint-Dieu, nous t'en sommes reconnaissants. Merci pour la louange, Père saint dieu Merci encore, Père Saint-Dieu, pour les chants et les cantiques, pour l'adoration encore. Encore ce matin, Seigneur, nous sommes venus pour pouvoir te louer, te dire encore merci. C'est vrai, tes bienfaits sont innombrables, Père. Béni soit ton Saint-Nom. Dispose encore nos cœurs, mon roi. Oh Dieu, nous avons besoin que toi tu prennes le contrôle, tu parles, tu agisses, tu fais comme tu veux. Béni, mais pas Nous sommes à toi, mon sauveur. Merci pour le sang des cantiques. Merci aussi pour tout ce que tu fais. Nous remercions parce que peut-être qu'il y a encore, notre Dieu, Père Saint-Dieu, pour tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion dans différents endroits, différents pays, Seigneur, qui ce matin se sont levés aussi tellement si tôt, Père saint, oh dieu sans regarder aussi au décalage horaire, Père saint que tu bénisses nos sont au Canada, partout, aux États-Unis, dans différents pays, Seigneur, qui soient bénis, mon Bénéme, Père Saint-Dieu. Nous te remercions, mon Bénéme, Père Dieu, pour ce que tu fais, Seigneur, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est notre Dieu. Il est notre roi, nous lui devons tout dans notre vie. C'est pourquoi nous venons avec reconnaissance. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Il vit, il témoigne qu'il est vivant parce qu'il continue à agir encore aujourd'hui et parmi nous aussi, et dans notre vie et aussi dans notre intérieur. Il n'a jamais failli à ses promesses. C'est pour ça que nous sommes appelés à être aussi un peuple qui est fidèle et aussi patient et qui a aussi confiance en ses dieux, auxquels il a aussi à pouvoir trouver grâce, aux yeux desquels effectivement il a trouvé grâce, parce que c'est une grâce que le Seigneur, notre Dieu, nous ait donc choisi. C'est pour ça qu'il a regardé ses disciples lorsque tous les autres ont dit que cette parole est dure et il est dur effectivement. Qui peut donc euh, l'écouter qui peut donc euh, supporter une telle personne Et les uns les autres ont commencé à pouvoir se lever, partir. Ce que j'aime beaucoup dans le Seigneur, c'est surtout qu'il nous apprennent à pouvoir vraiment aussi avoir sa façon d'être son caractère et sa manière de pouvoir agir dans toutes les circonstances, effectivement, aussi. Il est, il est un exemple parfait. C'est un modèle que nous devons absolument suivre et avoir aussi devant nos yeux dans toutes circonstances, effectivement. Que ce soit dans les bons comme les mauvais jours. Nous lui avons dit que jusqu'au bout, nous te serons fidèles. Que notre fidélité, effectivement, aussi se manifeste aussi à son endroit, puisque... Il a été fidèle aussi jusqu'à la mort pour que nous, nous puissions vraiment aussi obtenir effectivement aussi la grâce d'être appelé fils de Dieu. C'est là aussi ce qu'il a dit. Puis il pose la question parce que les uns les autres sont donc partis parce que ça ne les arrangeait pas de pouvoir entendre toutes ces choses. Ça travaillait dans leur cœur. Ils n'étaient pas contents. Ben... Ils ont trouvé mieux de pouvoir aller ailleurs pour trouver des choses qui les plaisaient et qui correspondaient à leur façon de voir et d'imaginer aussi. Alors il n'a rien dit, il a observé simplement les mouvements des uns comme des autres et il s'en allait progressivement, il était tranquille. Et puis ceux qui étaient restés, parce qu'il avait vu que les gens partaient, ils partaient, mais il y avait un groupe qui était toujours resté là. Vous savez, c'était impressionnant parce que quand on pouvait le voir, quand les gens le voyaient prêcher, apporter la parole de Dieu, vous connaissez sa nature, comment il était. Et aussi comment Dieu accomplissait aussi de merveilles dans sa propre vie aussi, comme cela a été rendu témoignage par ses disciples qui étaient sur le chemin de Maïs et de la manière dont Dieu agissait effectivement au travers de la vie. Et c'est pour ça que beaucoup d'autres se sont donc joints à lui. Et alors quand on. Il avançait, il avait beaucoup de gens qui le suivaient, donc il se disait être donc des disciples, ses disciples à lui. Mais euh, ces jours-là, euh, ça les a pas plu en fait, ça ne les arrangeait pas de pouvoir le voir, effectivement l'entendre, surtout euh, prononcer ce qu'il a prononcé, qui était tellement, aussi, ils ont supporté en certains moments, mais arrivé à certains moments, ça pouvait plus, il va pouvoir être, c'était Ce n'était plus supportable. Alors ils sont partis et puis voyant que ça s'est vidé il est resté tranquille et puis il regarde quand même il y a un groupe qui est là qui ne bouge pas et puis' tourne vers eux et dit mais pourquoi vous ne vous en allez pas? Et vous c'est quand même extraordinaire c'est pour ça que je l'aime beaucoup en fait Il pose la question de pouvoir savoir, pourquoi vous ne vous en allez pas, vous aussi Parce que les autres ont trouvé que ça ne va plus, c'est dur, c'est insupportable. Parce que les choses, ils sont plus comme nous, on pense que ça soit, on peut imaginer que ça devait être. Mais ils pensaient peut-être il bon que les seigneurs allaient supplier ceux-là qui s'en allaient en fait pour dire, bon, restez avec moi, parce que bon, si vous partez, comment je vais m'en sortir Comment je vais arriver à pouvoir faire ce qu'il y a à pouvoir faire mais à leur grande surprise, effectivement, ils ont remarqué qu'ils ne les suppliaient vraiment pas. Et puis les autres qui étaient là, ils pouvaient aussi attendre, ah, mais vous êtes tellement bien, moi je suis heureux de pouvoir que vous soyez restés. Non, non, non, il leur a posé la question clairement en disant, pourquoi vous ne vous en allez pas vous aussi Vous pouvez partir, je ne vous en supplie, je vous supplie pas de rester, vous pouvez partir. Mais la réponse a été donnée par un Pierre, Et Dieu te bénisse. Il a dit, à qui il n'y en a d'autre qu'à toi ce n'est pas pour nos avantages que nous te suivons. Ce n'est pas pour le bien matériel ou pour ce qui nous plairait quand même que nous te suivons. Il dit ici si Nous, nous avons cru, reconnu que tu es le Fils du Dieu vivant. Il dit À qui une autre qu'à toi C'est quand même touchant d'entendre une parole comme ça. Un homme qui était aussi un homme avec les autres hommes, effectivement aussi la même nature que les autres. Mais il dit que a n'y et rien d'autre qu'à toi, car c'est de toi que viennent donc les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru. Et puis le Seigneur l'a dit, Au fin fond de moi, je savais que vous ne partirez pas, Et ça pouvait être Dieu n'importe comment. Je pouvais arriver à pouvoir enfoncer n'importe comment. Vous ne bougerez jamais. Et vous ne murmurez, que Dieu te bénisse, vous ne murmurez jamais, vous ne me manquerez jamais du respect. Ça, je le savais, parce qu'il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi. C'est cela, mon frère et ma soeur, parce que Dieu ne fait jamais d'erreur dans son choix. Nous savons ce que nous sommes lorsqu'il a mis son choix et posé son choix sur nous. Et nous devons savoir qui nous sommes. Que Dieu bénisse chacun de vous tous qui êtes venu de loin comme de près. Nous sommes dans la joie aujourd'hui de pouvoir avoir notre précieux frère Marcelin toute sa famille, qui sont venus vraiment uniquement pour avoir communion. Ils sont venus hier et ils doivent repartir aujourd'hui. C'est extraordinaire quand même de si loin. Que Dieu te bénisse mon précieux frère et ma sœur Julie. Et effectivement aussi, et notre bien-aimée sœur aussi, aimée, dont j'ai eu la joie de voir avec une bonne surprise ce matin béni jusqu'à aujourd'hui et aussi elle vient aujourd'hui, enfin le même jour aujourd'hui, elle repart aussi avec notre précieuse sœur Esther de Roubaix et toute sa famille. Je crois que vous avez entendu les témoignages. Dieu est très bon, Dieu prend soin de nous parce que nous nous accrochons à lui de tout notre cœur. Il est toujours merveilleux que Dieu bénisse Alégria. Nous sommes heureux de voir comment Dieu fait nous sommes dans la joie pour cela que Dieu bénisse notre frère Philippe et notre bien-aimé sœur Lily, ainsi que Marthe aussi leur désir, et leur joie était toujours d'être au milieu du peuple de Dieu et d'avoir communion autour de la parole du Seigneur que le Seigneur le bénisse richement je pense que notre frère Bruno aussi ce matin-là nous, quelle joie de pouvoir savoir qu'il est là aussi Que Dieu le bénisse notre frère Nathan, je ne sais pas où est-ce qu'il est -ce qu mais il est en France, je pense, que le Seigneur le bénisse, qu'il le soutienne aussi. Nous avons vraiment des frères et des sœurs qui nous tiennent aussi à cœur partout où ils se trouvent, nous pensons à eux. Que ça soit au Canada, en Espagne, effectivement aussi. Il y en a beaucoup de nos frères et sœurs qui, dans différents pays, qu'on n'imagine pas, mais qui se connaissent aussi. Et parfois, qui ne se font pas connaître, mais en ces moments, quand la pression est là, aussi, ils arrivent à pouvoir aussi envoyer un capteur, un petit mot, mais nous savons que Dieu prend soin de tout le nôtre aussi. Que Dieu bénisse vraiment chacun de vous. Je vois que, que Dieu bénisse mon frère. C'est mon frère euh, Daniel. Hein? Je vois, il a mis les lunettes alors... Euh, vous savez, quand je regarde, parfois vous pensez que je vous vois bien. Mais c est, c est, je vous raconte pas des histoires. Mais ça, c'est le moment quand le Seigneur quoi la grâce que je puisse... Alors ce moment, je vois, ting, ting, <rire> euh, comme mon frère. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours un bonheur de pouvoir avoir ces moments ensemble. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer. C'est pourquoi à chaque instant, chaque moment que Dieu nous donne en fait ce privilège de pouvoir nous retrouver ensemble, que Dieu te bénisse, ma sœur Sonia. J'étais heureux d'entendre notre précieux frère Nicolas. Ah oui, vous, avez, vous avez aimé. Hein? Il arrive parfois de loin quand même quand quelque chose est... Hein? Et puis avec notre sœur Dorine aussi qui nous a... Et tous ceux qui ont chanté, que Dieu vous bénisse la chorale des enfants et tout cela, je suis ça, ça régit nos cœurs. Dieu nous a visités ce matin au travers des chants de tout le monde. Évidemment aussi, c'est pour ça que nous voulons lui donner ce qui lui est donc redevable. Que Dieu te bénisse richement, mon. Nous nous réjouissons avec tous ces cantiques-là qui nous, qui nous ramènent avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie aussi. Nous sentons que ça rentre dans notre cœur pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous... Disons donc que nous sommes de bienheureux et le Seigneur, notre Dieu, revient bientôt. C'est à cela que nous sommes vraiment concernés en reconnaissant qu'effectivement, que très bientôt, il revient et très bientôt, nous rentrons donc chez nous. Nous ne savons pas le jour ni l'heure, mais nous sommes vraiment dans le temps. Alors nous pouvons entendre effectivement aussi voir tous ces événements qui se mettent vraiment en place. Nous ne pouvons pas dire comme les autres disaient mais où est donc la promesse de l'avènement tout demeure pareil. Non, non, non, non. Pour nous, nous avons cette boussole qui nous conduit et que nous puissions regarder. Le Seigneur, il nous a réveillés, il nous a fait... Parce que le jour-là, quand Titus est rentré effectivement à Jérusalem et les prêtres et tout ça continuaient leur service en réalité comme d'habitude. Mais les disciples, effectivement, le Saint-Esprit les a réveillés. C'est toujours le Seigneur qui réveille comme Siméon, qui réveille, qui les fait savoir que c'est le moment, avance et voilà bas Donc c'est ça en fait que le Seigneur, notre Dieu, fait aussi comme la Bible dit. Le Seigneur donc, Dieu est esprit. Nous devons effectivement aussi écouter ce que le Saint-Esprit aussi nous dit. Jamais notre Dieu ne pourra nous laisser donc dans le ténèbres nous éclairera toujours jusqu'à ce qu'il viennent parce qu'il est notre soleil, il est notre lumière, parce que si aujourd'hui il n'est pas là, nous serons comme les autres. Mais à nous, il a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc nous nous accrochons à cela, et nous sommes sûrs et certains que lui qui veille sur sa parole, il veillera à cela, et nous ne voulons partir nulle part ailleurs nous accrocher là-bas. Même si on nous fouette, nous restons toujours accrochés parce que nous savons la promesse qu'il a faite, et réellement aussi. Les venons pour pouvoir lire dans les Saintes Écritures. Nous prenons dans les livres des Hébreux. Hébreux, donc, au chapitre euh, 4, je pense que c'est cela, oui. Chapitre 4, oui. Hébreux, au chapitre 4, Nous, vous m'entendez bien? Parce qu'il y parfois, les frères qui sont en connexion, ils disent que parfois ils entendent pas tellement très bien. Peut-être que ma voix est basse en cet moment, mais que le Seigneur nous aide à ce que je puisse, <coughs> si vous entendez pas, on me fait quand même signe pour que je puisse quand même élever. Et c'est les frères qui sont là-bas aussi, ils vont quand même augmenter un peu le volume pour qu'on m'entende aussi. Dans chapitre 4 des hébreux, verset 1, nous lisons Craignons donc, euh, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos euh, subsiste encore. Qu'aucun donc de vous ne paraisse être venu donc euh, trop tard. Je pense que dans la version que vous avez, euh, il est donc écrit autre chose. Hein C'est donc votre version, je vais prendre ça ici, donc que euh, euh, nous puissions lire ensemble. Là. Juste cette partie-là aussi, pardonnez-moi. Donc, Hébreux chapitre 4, il dit... Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun ne s'en trouve donc exclu. Alors, le verset suivant, il dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien que à eux. C'est ça, non Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'ils ne trouvaient pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, nous avons cru, nous entrons donc dans le repos, selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été donc achevées depuis donc la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or,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 Tendre Père, précieux sauveur, nous nous approchons de ton tronc de grâce encore aujourd'hui. Oh Dieu, avec reconnaissance et tremblement, parce que nous reconnaissons que tu es vraiment un Dieu terrible. C'est temps, cette période de grâce, mon béni, aimé, Père Saint-Dieu, beaucoup de gens parfois se trompent. Mais vraiment, Père Saint-Dieu, c'est seulement un moment où tu as suspendu donc ta colère. C'est pour ça que nous voulons saisir l'occasion, Père Saint-Dieu, de ce moment pour que nous mettions nos vies en ordre avec toi, que nous réalisons, Père Saint-Dieu, que c'est un moment favorable que toi, tu as eu à pouvoir donner à l'homme, à l'humanité tout entière sur la terre pour montrer que tu es les dieux le Dieu juste, mon pas Tu es vraiment celui qui fait l'œuvre, mon bien Père et tu l'as fait, mon bien Père Saint-Dieu, parce que c'est toi seul qui as payé le prix pour que nous puissions bénéficier de ce moment, Père. puis tu nous assister encore en lisant ta parole à toi, nous éclairer encore davantage, mon roi, parce que c'est toi qui en est l'auteur. Et le Saint-Esprit, Père c'est lui qui connaît ta parole, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, viens encore nous aider. Pardonne-moi mon faiblesse, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Aide-moi, mon béni, parce que je voudrais pas que ma pensée, Père tubissant Dieu, mon imagination, même mon intention, Seigneur, sorte ici, bénémoine, Père Saint-Dieu, que seul ta parole à toi, mon bénémoine, Père Saint Tu es capable de briser le vase, mon bénémoine, Père Tubissant, afin que toi seul tu puisses arriver à pouvoir agir. Je te demande cette grâce, mon Père, avec sincérité de mon cœur, mon roi pour que toi, tu puisses vraiment tu puisses en Dieu, prendre le contrôle, parce que je connais, Seigneur, tu puisses tu Dieu, un Dieu terrible, mon bébé, mon Père Dieu, aie pitié de moi et agis encore davantage. Je m'en grâce, mon Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre Dieu est un Dieu merveilleux dans sa façon de pouvoir faire les choses, et comme les Saintes Écritures nous rappelle toujours, effectivement, je crois que c'est dans Osée, hein, il dit, cherchons donc à connaître le Seigneur, notre Dieu, car euh, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. C'est cette assurance, effectivement, qu'on nous donne, comme nous l'avons aussi entendu avec vous aussi, et lui aussi dans les scènes écritures que euh, celui qui doit venir viendra certainement, parce que cela ne peut pas arriver à pouvoir manquer. Et comme nous l'avons aussi à pouvoir aussi l'entendre, effectivement, oui, certaines choses, on peut dire que bon, c'est fort possible que ceci, ça c'est l'humain, effectivement, aussi, d'une certaine manière, que ça ne pourra pas passer, mais cette, cette promesse, effectivement, de la seconde venue de Jésus-Christ, notre Seigneur, elle est vraiment certaine elle va vraiment, mais alors vraiment, euh, s'accomplir. Parce qu'il est impossible que cela ne puisse pas s'accomplir. Si cela n'était pas possible, effectivement, la première venue ne serait pas possible. Parce qu'il avait aussi annoncé cela aussi en rapport avec les saintes écritures. Et nous avons pu voir effectivement que pendant... Des générations et des générations, le temps est en passé, effectivement. La plupart des gens sont devenus tellement dans la lassitude, effectivement, dans les habitudes, effectivement, à tel point qu'il y a eu tellement l'explosion, effectivement, en réalité, à partir d'un enseignement, effectivement, où les gens devaient rester fermes dans cet enseignement, ah bon, l'explosion de beaucoup. Nous avons eu des pharisiens, des hérodiens, de toutes ces choses, effectivement, qui avaient certaines diverses façons de pouvoir penser, interpréter aussi la parole. La confusion était tellement grande et énorme, qui fait qu'effectivement que même la promesse de sa venue était devenue un peu hypothétique, parce que quand on pouvait arriver à pouvoir entendre les uns qui ne croyaient pas à l'existence des uns, ceux qui ne croyaient pas que Dieu était capable effectivement, alors que Dieu avait eu à pouvoir dire effectivement dans les saintes écritures sa promesse d'une chose effectivement qui devait se passer, mais qui était impossible effectivement à la conception ni à la pensée même des hommes, et qui d'une certaine manière pouvait être considéré comme étant hypothétique, donc cest à quelque chose qui ne pourrait pas, donc cest à comme si c'était une illustration, mais pas pouvoir arriver à pouvoir se concrétiser, effectivement, lorsqu'il a dit « voici donc la Vierge concevra ». Nous lisons cette parole, effectivement, nous la répétons évidemment aussi, parce que ayant eu la connaissance de la chose, on dit « ah oh, mais c'est vraiment la chose, elle est possible, effectivement ». Mais si nous rentrons, nous faisons des rétrospectives, effectivement, nous rentrons effectivement en arrière, à l'époque, effectivement, où ces gens vivaient avant que cette promesse s'accomplisse, il faut comprendre qu'effectivement, que c'était un combat pour que les êtres humains puissent arriver à pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, pour vous et moi, c'est évident parce que nous avons vu l'accomplissement. Mais eux n'avaient pas vu cela. Mais avaient simplement à entendre la parole comme vous, vous l'entendez aussi aujourd'hui. Et dans cette parole, effectivement, des choses qui étaient, qui étaient dites, effectivement, qui, qui étaient... Même pour la conception de la pensée humaine, c'était pas pensable. Parce que dire qu'une Vierge va concevoir, c'est impossible. Parce que dans le langage de Dieu, quand il place, effectivement, les choses, elles sont bien dites clairement, effectivement. C'était pas une sorte de une illustration, effectivement, mais il a été dit clairement que la Vierge va concevoir. Donc. Quand les gens lisaient cela, ils disaient, bon, c'est peut-être une illustration, c'est quelque chose d'imagé que Dieu disait et que ça pourra passer effectivement dans les cadres effectivement de la compréhension des hommes. C'est toujours ça effectivement aussi que et même dans l'actualité, aujourd'hui, les gens, quand ils entendent effectivement la parole de Dieu, même actuellement, d'une certaine manière ou d'une autre, on a toujours une conception effectivement qui est tout à fait humaine et qui est toujours associée effectivement, aux choses spirituelles pour que il faut que, intellectuellement, quelque part, je comprenne la chose pour que je puisse croire effectivement. On ne se rend pas compte, effectivement, mais c'est en fait une association qu'on fait, d'habitude en fait, d'une certaine manière ou d'une autre. C'est-à-dire on n'arrive on, on pas à pouvoir se mettre dans une position telle qu'on dise, mais non, mais, mais ce sont des choses qu'on comprend spirituellement. Parce que l'être humain, la nature charnelle de l'homme, effectivement, est tellement aussi au-dessus, comme nous l'avons entendu aussi la fois passée. L'homme humain a toujours besoin de pouvoir, à ce que son intellect soit quand même touché quelque part, pour qu'il y ait une compréhension intellectuelle en fait d'admettre les choses qui sont donc surnaturelles. Parce que il est, c'est difficile pour que le naturel puisse arriver à pouvoir directement croire les spirituels. C'est ça le combat que nous avons, et ça c'est des combats de tous les jours. C'est-à-dire que chaque fois que et c'est cela aussi qui conduit effectivement aussi à un certain moment, vous savez, euh, la lassitude effectivement, la, la, la le, le, le, les habitudes en fait dans la chose. parce que bon, il n'y a pas il n'y a pas quelque chose qui frappe effectivement qui fait que je puisse arriver à pouvoir réaliser que c'est vraiment vrai, parce que le raisonnement charnel est toujours là. Vous me direz, frère, c'est pas possible. Mais pourquoi vous vous entendez pas vous-même en tant qu'humain? En tant que frère et sœur, vous avez des problèmes, même au sein de l'Assemblée. Pourquoi Parce qu'il y a l'humain quelque part. Les émotions, faut pas dire, non frère, c'est pas vrai, mais c'est la vérité. Plus l'humain là, plus les émotions charnelles aussi se manifestent, plus difficile de pouvoir accepter la parole. Parce qu'il y a un combat, que Dieu te bénisse. Il y a un combat, effectivement, qui s'est fait. Quand on arrive à comprendre cela, les démons s'en vont. Parce que c'est là qu'ils nous tiennent, effectivement. Parce que c'est toujours, c'est comme ça aussi, ça a été toujours comme ça. Autant Noé aussi. Ils étaient tellement très intellects que c'était absurde de pouvoir vraiment croire que c'était terre qu'on a toujours vu Parce que Dieu prend les choses qui sont au-delà de la pensée humaine pour démontrer qu'il est Dieu. Parce que depuis la création, vous ne réalisez pas, frère. Rentrons, faites comme si vous étiez à cette époque-là. Mais de, depuis que toi et moi, frère, nous sommes nés, les gens sont nés, il n'a jamais, donc même le nom « pluie ». Non, ça n'a jamais été prononcé dans les verbes. Non, et puis bon, le ciel était toujours comme ça, bleu. Il n'y avait pas, quoi, non, parce qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle les, les nuages, et puis l'eau va tomber. Non, pas du tout. Tout était beau, tout était bleu. C'est justement la rosée que vous connaissez aussi, non. Donc, euh, le, c la rosée, c'est ce qui mouille, en fait, le, le matin, très tôt au matin, l'herbe, quand vous marchez comme ça, vous avez l'eau au-dessus. C'est ça la rosée. C'est ça qui a la terre, effectivement, a la terre, effectivement, mais jamais l'a pris. Mais maintenant que un homme vient, il dit que Dieu a dit. Et puis on s'est dit, mais comment Dieu lui a parlé? Parce que le cœur des hommes était méchant, par les soucis. vous connaissez, non? Toujours les pensées, les mains, parce que quand, c est, c est le, on est mal, mal parce qu'on voit la chose. Et on l'a fait. Et alors, effectivement, on dit, mais l'homme vient, il dit que Dieu va détruire. C'était terre par l'eau. D'abord, cette eau viendra d'où? <rire> on connaît des ruisseaux qui passent, effectivement, des sources. Mais les sources pour lesquelles on puise de l'eau, parce qu'ils n'ont pas de robinets, hein. Parce qu'il ne faut pas penser qu'ils avaient des robinets, ou comme, comme on les a ici, effectivement, des douches. Non, parce que c'était de, de, de, de, de, de, de, des sources qu'on puisait. On pouvait puiser de l'eau, effectivement. Donc, chacun, avec quand même le puits qui a là, on puise. Mais comment, d'un puits, on peut arriver à pouvoir, quand même, inonder? Donc, l'intellect dit, ce n'est pas possible. Mais alors, posez-vous la question de savoir comment un autre être humain, vivant effectivement aussi dans les conditions tout à fait les mêmes, parce que Dieu n'avait pas mis euh, qui ça, Noé dans une bulle, pour dire que Noé vivait dans une bulle suspendue au-dessus de la terre et qu'il n'avait pas la possibilité de voir en contact avec l'air, la terre effectivement avec les êtres humains, ainsi de suite. Non, non, Noé vivait bien avec eux. Il mangeait la même nourriture que les autres. Effectivement, respirait le même air que les autres. Il respirait effectivement aussi. Il avait le même yeux qui voyait aussi comment effectivement les choses étaient. Puis le même raisonnement, c'est-à-dire un raisonnement qui voulait pas pour les choses qu'il aimait fait effectivement aussi la terre. Mais à cet homme-là, Dieu vient et c'est là ce qui est merveilleux. Donc de tous ceux qui étaient sur la surface de la terre à ce moment-là, mais Dieu n'a choisi qu'un seul homme. Et cet homme-là, en question, nous fait savoir, pour le choix que Dieu avait fait sur lui, comment il était. Parce qu'on dit que, en son temps, donc dans le temps dans lequel il vivait, il y avait quelque chose, effectivement, qu'il ne pouvait pas vraiment corroborer avec ce qui était dans la nature, effectivement. C'est que le monde donnait. C'est cela qu'on doit comprendre aussi, mon frère et ma soeur, pourquoi le Saint-Esprit continue Toujours à nous parler pour nous montrer effectivement notre état qui n'est pas bon. Cessons de nous défendre. Parce que vous n'aurez jamais raison devant Dieu. Plutôt, prenons cela comme une grâce. Que Dieu vienne te montrer ta, ta faute, effectivement, es, ce que tu fais qui n'est pas bon. Parce que si Dieu ne t'aimait pas, mon frère, ma soeur, il ne venait même pas s'intéresser à toi pour te dire que, pourquoi il s'est tourné de mais Ce n'est pas bon, ton cœur n'est pas bon, il y agit, n'agit pas. Parce qu'il connaît les secrets de ton cœur. C'est la vérité, mon frère et ma soeur. Le Seigneur t'aime, mon frère. Le Seigneur t'aime, ma soeur. S'il si ne t'aimait pas, tu serais parti, tu serais mort. Mais j'y vient tout le temps te rappeler la chose. Mais c'est parce qu'il t'aime beaucoup. Il ne veut pas que tu sois dans la même ligne que les autres. Alors, écoutez bien, il dit, mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais vous l'endurcissez tout le temps, mon frère et ma soeur. Tu t'es justifié, ma soeur, tu justifies mon frère, alors que tu es coupable. Et tu le sais bien pourquoi te défendre pour les choses dont tu, tu reconnais que y a la puberté et la Et là, que tu es coupable. Et ça, c'est dans ton cœur. Quand même, tu es un être humain, quand même quelque part sensé. Même si les diables peut te posséder, mon frère. Ton libre arbitre existe encore. C'est la force que Dieu t'a donné. Parce que le diable ne peut pas l'enlever, mon frère. Non, il peut tout faire. Mais ton libre arbitre est là. Tu peux dire non ça, tu l'as même possédé, mon frère. Alléluia. Jésus est bon, mon frère. Il est tout puissant. Oui, monsieur. Ça, le diable ne peut pas toucher. À moins que toi seul qui puisses l'abandonner, dis moi maintenant, je ne le veux pas, fais les moi. Oui, monsieur. Oui, madame. Ça, c'est la force que Dieu te donne. De dire à Satan, non, je ne veux pas. Il essaie d'ailleurs. Il essaie. Mais c'est toi qui es ignorant. Tu donnes tout, effectivement, qu'il puisse avoir accès. Pourquoi T'es justifiant, reconnaissant. Il a lu un psaume. C'est quand même touchant dans mon âme. Je sais pas vous, comment vous vous êtes assis ici, comment vous absorbez les choses, effectivement. Parce que je ne sais pas, frère. <rire> C'est important. C'est pour ça il nous faut, notre orgueil nous détruit. Notre prestance, on n'en a pas besoin, frère. Qu'est-ce que vous pouvez vouloir manifester Je ne sais pas. Je vous l'ai toujours dit, donner des conseils ici. J'ai dit, frère et sœur, ne faites pas des choses parce que vous voulez que les gens vous voient. Ça ne servira à rien. Parce que ces mêmes personnes, les lendemain, ils vont vous haïr, ils vont vous critiquer, ils parleront du mal de vous. Bien sûr, monsieur. Je préfère être ami avec Jésus. Et ça, c'est pas une répétition, je dis, je préfère être ami avec Jésus, m'aligner sous sa parole, je l'ai servi de tout mon cœur, mon frère, parce que lui ne me quittera jamais. Lui ne va pas parler de moi quelqu'un. Non, monsieur Alléluia. Il sera toujours juste dans va trans, mais il est l'éternel notre justice. Alléluia. Alors à quoi ça sert de m'entourer aux gens pour qu'ils puissent me défendre J'ai pas besoin. Je n'ai besoin que d'un seul. Celui-là, s'il te défend, personne ne pourra dire quoi que ce soit. Vous vous souvenez pourquoi je l'aime encore. La femme surprise en flagrant délu d'adité. Frères et sœurs, quand vous tombez plus bas, pensez à cela. Parce que cette femme-là, frère, je bénis Dieu, Dieu j'ai toujours ce tableau dans mon bureau. Quand je regarde, moi je dis, mais Seigneur mon Dieu, j'étais plus bas. Mais c'est vrai. Quand il a pardonné, je vais par cette femme-là. Qui pouvait l'accuser encore? Dites-moi, parce que vous pouvez chercher des hommes qui ont toujours une faille. Mais quand lui Amen. te pardonne, te justifie, personne. Les diables peuvent faire le tour. De regardez bien comme les psaumes, nous l'avons entendu, frère, de ces, je ne sais pas, mais regardez très bien dans les psaumes 130 que nous avons eu à pouvoir lire ici dans les Saintes Écritures, c'est cela, je pense bien. Psaume chapitre 130. Voilà. Alors, il nous fait savoir cela. Il nous dit... Il ah, voilà. Il dit, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô éternel. C'est quelqu'un qui reconnaît quand même, comme la Bible dit, psaume 127, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours Est-ce d'un homme est-ce de quelqu'un, même du roi Non, le secours me vient de l'Éternel. Si nous pouvons comprendre cela, il a dit à toi, à toi, il dit, il me dit, il dit, mais invoque-moi dans ta détresse. À toi, ton Dieu s'adresse à toi. Pourquoi chercher à gauche Pourquoi chercher à droite Il n'y a qu'un seul appui, comme nous disons mon seul appui, c'est sur lui que je m'appuie. Et il te, il te soutiendra dans toutes les difficultés, mon frère. Vous savez, nous avons des choses, c est, c est, dans notre marche avec Dieu, nous avons vu quelque chose d'extraordinaire. Vous vous souvenez, je vais vous rendre seulement ce petit témoignage. Et alors, et, euh, Quand il y a eu une situation avec euh, Matthieu 24-45, et que moi je n'ai rien dit, mais comment traiter de, de Jésus, vous vous souvenez parce qu'il dit, il s'est fait passer pour. J'ai jamais prétendu cela. Et j'étais parti. Mais j'avais déjà des frères à l'assemblée qui aimaient tellement la gloire, qui pensaient que c'est plus facile de pouvoir se tenir pour pouvoir devenir des pasteurs et tout ça. Ils en avaient tellement le besoin. Ils savent parce que moi je parle, ils doivent le savoir aussi. Tellement le besoin, le combats étaient là. On sent, hein. Ils sont effectivement aussi ainsi de suite effectivement. Alors, je suis parti en voyage missionnaire en Côte d'Ivoire. Bon, là avec euh, le staff qu'ils avaient, les chefs là-bas, on a téléphoné là-bas, ne le recevez pas. C'était, vous savez pas ce que j'ai vécu, en fait. Ne le recevez pas, si vous le recevez, effectivement, parce que nous avons donné l'ordre ici, d'abord en vous ne pouvez pas le recevoir, effectivement, parce que il, ne marche pas, il est ainsi, de Tout ça à cause de quoi? De la colonne de feu qu'on a eu en photographie. Moi, je n'avais pas cherché. Vous le connaissez quand même. Je n'ai jamais cherché cela. Mais ça fait que les gens ont commencé à être oubliés. Mais pourquoi être oubliés? Ça fait enfin, bon. Bref. Je suis parti donc là-bas, en Afrique. Et quand je suis parti là-bas, je commençais à pouvoir prêcher. On appelait là-bas pour dire, oui, n'écoutez pas. On appelait les églises, les pasteurs, effectivement, on a soulevé les gens là-bas. Mais moi, j'étais tranquille. Le Seigneur avait ouvert donc la porte. Pendant ces temps-là que j'étais là-bas, ici, c'était le feu. Les frères qui étaient restés ici, là, vous connaissez, Jacques-Claude Billet, et tout cela, quand de tout connaissez, non? Les noms, je les cite parce que vous le connaissez, hein? Donc, il n'y a rien à avant. Donc, tout ça, eh ben, c'était la révolution, après. Et puis, ils ont eu à pouvoir tenir des enseignements, mais vraiment erronés, hein? <rire> en, poussant l'église à, à, à pouvoir se repentir parce qu'ils avaient témoigné. C'est bien, c'est terrible, là. Hein? Oui, vous, certains des anciens se souviennent de cela. Pendant ce temps-là, moi, j'ai servi Dieu là-bas. Alors, ils ont soulevé l'assemblée, et puis ils ont dit à l'assemblée, quand il viendra, eh ben, il ne passera pas du haut de la chair, effectivement, ici, et on le verra là-bas, et puis bon, à ce moment-là, à ce moment-là, il ne va pas venir ici, il va pas passer du haut de la chair, et puis bon, ben, lui, il doit, il doit rentrer chez lui, effectivement, aussi. Donc, ils avaient déjà préparé l'assemblée comme ça. on Puis bon, comme, comme ils étaient restés avec eux, ils ont eu à pouvoir donner des enseignements, mais comptons, sans Mais comme les hommes sont charnels aussi, eh ben, quand même, la grande partie avait pris position pour eux, d'une certaine manière. Moi, j'étais là-bas, je servais Dieu. Mais je sentais déjà qu'il y avait le feu ici. Mais ça, je ne m'occupais pas. J'ai dit, le Seigneur qui m'a envoyé, lui-même va prendre soin. Et je suis venu. Alors là, c'était terrible. Quand je suis venu, et alors, je suis entré, donc je suis arrivé dans mon bureau, comme j'avais toujours les frères pour pouvoir venir, compris avec eux, pour que la réunion commence et que je passe ici. Alors là, j'ai trouvé une chose bizarre. C'est que les, les frères avaient déjà fait un programme. C'était entendu, il dit Mais quand il viendra, on va le coincer dans son bureau. Et alors après, comme ça, on va coincer, on va faire passer du temps. Et puis on va dire aux frères et sœurs que la Réunion ne se tiendra pas aujourd'hui. En enfin, fait, ils comprennent que maintenant, c'est nous qui allons maintenant conduire les choses. Vous connaissez cela. Hein bon. J'étais seul, je suis venu. Et je suis rentré dans mon bureau. Sans rien penser. Et alors, ils sont venus s'asseoir. Ils me disent, je pose la question. Bon, j'ai dit, bon... J'ai dit, je te donne un témoignage, voilà que le Seigneur agi là-bas, effectivement aussi. Beaucoup de gens ont cru d'ailleurs un peu comment le Seigneur a fait les choses bah, tu feras un endroits, j'ai prêché. Il n'étais pas d'abord content que je puisse avoir apporté la parole de Dieu parce que dans les bureaux central, on avait plus la décision que c'est une personne non grata, c'est-à-dire que personne indésirable, puisqu'il s'est considéré comme Jésus le Christ lui-même. Je n'ai jamais, jamais dit cela, effectivement. Mais ils sont -ils, oui, oui, oui, parce que l'écriture que tu as pris en rapport avec ton ministère, j'ai dit, bon, elle est quelle, lève-moi l'écriture, effectivement. Si. Alors, euh, alors, maintenant bon, j'ai dit, on s'assied. J'ai dit, bon, ça va. Ai dit, vous, comment ça va Oui, ça va. J'ai dit, bon, on va prier pour la réunion. J'ai dit, oh non J'ai dit, qu'est-ce qui se passe J'ai dit, mais non, parce qu'on a on a encore un problème qu'on doit régler avec vous. J'ai vous avez un problème mais quoi, quoi, quel problème, effectivement oh, euh, J'ai encore quelques questions pour vous dire, parce que C'est pour que tu nous clarifies un peu. J'ai dit, bon, j'ai clarifié sur quoi Eh bien, c'est parce que... Euh, sous le témoignage que j'avais déjà rendu, et qu'ils savaient bien, qu'ils avaient bien vu c'est la preuve de Dieu, il dit, mais tu étais dans ton bureau. Un frère t'a appelé, et ce frère était vraiment malade. Et alors, euh, tu as demandé au frère, où est-ce qu'il est, effectivement, parce qu'il voulait que tu puisses prier pour lui, il a dit qu'il est chez lui à la maison, il est allé. Et puis, euh, toi, tu as dit au frère, mais je ne connais pas chez toi, comme tu es là-bas, moi je vais prier, j'ai dit, lève-toi et assieds-toi, moi je vais prier pour toi au téléphone. puis tu as prié pour le frère au téléphone, bien sûr. Mais voilà que quand tu as prié pour le frère au téléphone, tu as raccroché. Cinq minutes après, le frère t'appelle. Il dit, frère, frère, frère, frère, tu es où Moi je dis, je suis toujours dans mon bureau. Il dit, non, non, pas possible. Parce que quand tu as terminé de voir prier pour moi, j'étais vu dans ma maison. J'ai je dit, je tu étais à ma maison et puis tu m'as répété la même parole. Tu m'as dit, n'étais-je pas dit de pouvoir t'asseoir Alors, j'ai dit, mais frère, comment ça se fait Tu rentrais par où Alors, il me dit, mais quand, quand tu m'as dit cette parole, effectivement, je me suis levé et je me suis senti tellement bien que j'étais vraiment guéri. Et puis, tu as ajouté, donc, la, la, la voix de Dieu a ajouté dans la parole. Dis, tu dis, as ajouté, il dit, mais... Je lui ai dit, non, non, je dit, n'était-ce pas dit effectivement que lève-toi et assieds-toi Et puis quand tu m'as dit, je lui ai dit, oui, mais j'ai dit que je n'avais pas obéi à ce que tu m'avais dit au téléphone. Mais là, en te voyant, tu as insisté, puis je me suis levé, effectivement. Et tu es donc sorti, parce que dans ta bouche, quand tu as prié, et puisque je n'avais pas mangé pendant deux jours, tu as dit, lève-toi, assieds-toi donc, et je prie pour toi, et après, il faut que tu manges. Ah, ma soeur, ma soeur Irène, je te souviens. Alors il m'a dit, bon, quand je t'ai vu dans mon, chambre, dans mon chambre ici, dans mon appartement, tu as répété, tu dis, mais je t'ai dit de pouvoir te lever quand même t'asseoir. Et puis, tu as disparu. Puis quelques temps après, pas longtemps après, quelques temps après, j'entends quelqu'un qui frappe à la porte. C'est qui Il dit, mais c'est ma petite soeur qui vient. Il dit, mais quelqu'un passé chez moi, qui m'a dit que tu as faim, que je t'apporte à manger. Elle dit, mais comment tu sais, pas c'est le pasteur qui l'avait dit Alors j'ai dit, en fait, ce que, ce que tu avais, c'est n'est pas moi, c'est le Seigneur il peut prendre la forme de son serviteur et agir effectivement comme cela aussi. Et alors, le frère, quand j'ai prié pour lui, je lui ai dit, en fait, comme j'ai priais pour toi, dans le téléphone, hein, euh, le soir, Dieu voulant, donc on va se voir à l'Assemblée. Il dit, mais j'étais tellement malade, d'abord quand tu m'as prié pour moi, je j'ai toujours resté la Tu Je ne même pas imaginer que le mardi, c'était le mardi, nous serons donc à l'Assemblée. Il dit, mais quand cette personne est passée, j'étais complètement guéri, et m'a m'a apporté la nourriture, et aujourd'hui, je me j'ai réalisé que je, devais me, je me suis retrouvé à la salle parce qu'il était venu à l'Assemblée. J'avais ce témoignage ici, effectivement. Alors, j'ai dit, c'est pas moi. J'ai dit, moi, ton frère, j'étais assis là. Et c'est le Seigneur qui se manifeste ainsi. Il prend la forme de celui qui veut. Et c'est pas la première fois de ma vie qu'il a fait. J'ai dit, bon, que Dieu soit béni. Donc, c'est dit, mais oui, parce que là, on te pose la question, frère, parce que, bon. Alors, c'est que c'est Parce que, bon, c'est un peu comme hein, la sorcellerie, quoi. Donc, tu te double. Donc, tu vois, tu es ici, il n'y a qu'un sorcier. J'ai dit, donc, depuis tout ce temps-là, vous avez vécu avec un sorcier. Et vous disiez que c'était un serviteur de Dieu. Alors, moi, j'ai dit, mais, bon, prouve-nous dans les Saintes Écritures, parce qu'on voudrait quand même avoir si cette chose comme ça s'est passée déjà une fois dans les Saintes Écritures. Moi, j'ai dit, OK. J'ai dit, bon, prenons-nous dans Matthieu. Vous savez, Marie est partie donc pour aller emprumer oui. <coughs> les corps, effectivement. Oui. Et il a trouvé que les corps n'étaient pas là. Amen. Et elle sort. Elle trouve un jardinier. Amen. Et commence à subir le jardinier. Veux-tu me dire où les corps se trouvent C'est toi qui l'as emporté. Et puis les jardiniers le jardinier le regarde et puis il appelle par son nom. Oui. Ah -ha. Et puis il Rabouni !» Et puis il a disparu. J'ai dit, le Seigneur a pris la forme de quelqu'un. C'est dans la Bible. Écoutez ce qu'ils ont dit. Bon, oui, oui, ça c'est vrai. Mais pas avec toi. Pas avec ton visage. Avec... J'ai dit, qu'est-ce que vous cherchez, frère? J'ai dit, c'est, même s'ils entendent, ils savent, ils savent que c'est vrai. Ça c'est pas ici. J'ai dit, c'est dans la Bible. Alors, ils essaient par tous les moyens. Il ne trouve pas l'occasion de pouvoir... Il dit, écoutez, me dire. il dit, non, il dit, écoutez, frère, nous sommes arrivés à un point tel que, bon, je dois quand même voir le peuple. Alors, si j'ai terminé avec vous, parce que je ne vois pas la raison pour laquelle je dois être là, hein. alors il est important que je puisse quand même dire, oh non, il euh, y a encore des problèmes à pouvoir arranger. J'ai dit, bon, si vous voulez arranger les problèmes avec moi, eh bien, les, les vendredis, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème, je vous recevoir dans le bureau... Et disaient, non, bon, c'est parce qu'ils avaient déjà dit à l'Assemblée, il ne montrera pas la chair. Maintenant, c'était un combat pour savoir comment faire ensemble fait, que moi, je ne monte pas la chair. Parce qu'il fallait une raison. Alors, j'ai dit, mon frère, j'ai dit, mais je ne vous comprends pas tellement très bien. Qu'est-ce que vous avez Dites-moi clairement. Tenez d'un coup, frère Balanski, il dit, Là, non, non, moi, je ne suis plus avec vous. Je dis, oh. <rire> j'ai dit, ah bon, il y avait quelque chose de... Non, il dit, frère, vous ici, j'ai compris que non, c'est plus, plus possible. Dieu a commencé à changer les choses. <rire> Et là, le frère Ngongo, qui était là aussi, il dit « Ah non, frère, moi, je ne suis plus non plus avec vous. » Avec Frère Jean-Claude Ah bon ?»« Ah non, donc tout. » J'ai dit « Non, quelque chose se passe ici. » bon. Alors, j'ai dit une chose, j'ai dit « Écoutez, vous voulez vraiment que ma voix, pour pouvoir me poser des questions ?»« Bon, ok, je suis d'accord avec vous, mais ce peuple-là, je suis parti, il faut qu'il sache je suis de retour. » Et puis qu'ils entendent aussi ce que Dieu a fait. Alors je dois passer du haut de la chair pour pouvoir saluer l'Assemblée. Oh oui, nous sommes, nous sommes, nous sommes d'accord pour cela, effectivement. Et que tu puisses passer, effectivement. J'ai dit, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Je suis passé ici. J'ai dit simplement salutation. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Je chantais un cantique. Juste un cantique. Mon cœur est rempli de joie. Vous vous souvenez, hein, les anciens ici. Juste ce cantique-là, ça crée l'explosion. Tous les démons qui étaient ici, là, qu'ils avaient eu à pouvoir. Oui, mon frère, ma soeur. Les démons ont lâché prise. Vous connaissez, non Les démons ont lâché prise. Et quand je suis retourné là-bas, les frères ont commencé à demander pardon. Ils dit, frère, non, non, il faut que. Parce que l'assemblée avait changé complètement Et puis moi, je dit Ah, oh, vous n'avez pas touché au pasteur !» Parce qu'ils avaient là, là. Là, à l'extérieur, je crois qu'il y avait des soeurs qui sont là, qui se souviennent très bien, très bien. Ouh là là là là Là, à la salle, ils m'ont dit « Frère, frère, dites-toi là, dites-toi au frère et soeur, nous n'avons pas cherché à pouvoir te créer des problèmes. » Moi, je dis tiens, avec eux. » Donc, Dieu a renversé la vapeur. Qui était mon appui Ce n'est que la parole de Dieu. Oui, mon frère et ma soeur, cherchez simplement l'appui qui vient du Seigneur. Il vous défendra, et c'est certainement vrai. Il est le seul qui prendra position pour vous dans toutes les circonstances. Je vous l'ai dit parce que je l'ai expérimenté. Donc vous aussi, mon frère, vous aussi, ma soeur, ne cherchez pas l'appui des hommes. Cherchez simplement que ce Jésus-là soit avec vous, que vous lui soyez fidèle dans tout ce qu'il vous demande. Les jours où vous serez dans les difficultés, il prendra position pour toi. Alors ici, nous lisons, il dit donc, il dit, mais Seigneur, écoute ma voix, psaume 130. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, regardez le Dieu que toi et moi nous servons, frère. On ne peut pas lui imputer la faute, mon bien-aimé frère et soeur, non Jamais, frère. C'est un Dieu merveilleux. Mais qui pardonne, mais qui oublie. Mais c'est la vérité. Il dit, si tu gardais les souvenirs iniquités, imaginez mon frère et ma soeur. Depuis que moi je suis né. Vous vous souvenez des témoignages que je vous ai rendus, effectivement, de Daniel Curie. Il a vécu ça. C'est pas une histoire, non, non. Il a vécu ça. Après avoir prêché, effectivement, ni témoigné effectivement. Il est arrivé à la barre. Là, lorsque l'ange appelait les noms, effectivement, son nom n'était pas, pas appelé. Il a vécu ça. Et puis, l'ange je dit, mais ton nom n'est pas ici. Il dit, mais non, moi je suis Daniel curie. J'ai fait ça, j'ai fait ceci, ceci. Il a dit, mais moi, je ne sais rien faire. Moi, je ne peux pas faire entrer quelqu'un, je n'obéis qu'aux autres. Si le nom n'est pas ici, je ne vais pas entrer. Alors, si tu veux te plaindre, va donc là au trône. Tu vas effectivement aussi te plaindre là. Et il dit que puisqu'il avançait, effectivement, c'était tellement, la lumière était tellement si aveuglante et puissante. Et puis il entend la voix qui dit, Daniel Curie, écoutez bien, hein, depuis que tu es né, <rire> <rire> depuis que tu es né, donc depuis que tu es né, quand tu es sauté, il dit, mais n'as-tu jamais péché, ou n'as-tu jamais volé ou ceci, et cela. Donc, Dieu fait, vous connaissez, non mais Daniel curie, il, il, il regarde, il se voit lui-même en train de voler. en Tout ce qu'on lui posait comme question, il le voyait. Donc c'est-à-dire que si Dieu gardait toutes nos fautes depuis notre jeunesse, alors mon frère et ma soeur, pourquoi toi tu vas fouiller dans la vie d'un frère ou dans la vie d'une soeur, si toi tu ne veux pas que Dieu le fasse pour toi, pourquoi tu vas fouiller Parce que quand tu fouilles, le Seigneur va faire sortir aussi, hein? des péchés à toi. Oui, monsieur. Oui, madame. Les passés d'un frère, c'est les passé. Les passés, passés d'une soeur, c'est les passés. Depuis qu'il s'est donné au Seigneur, il a demandé... Oui, c'est vrai, mon frère, mon soeur. C'est pour ça quand il euh, y a des situations, ma, ma, oh mais regardez un peu euh, la, la soeur en question et, et, et dans, son, son passé, ou, ou c'est ceci, ma soeur et mon frère, mais de quelle catégorie êtes-vous Vous devez fouiller la, la, la, la, la, la, la vie de la soeur Parce que tu as entendu peut-être que ton enfant ou, ton, ou les filles ou la vie du frère, effectivement, que vice-versa, qu il va pas, Mon frère et ma soeur, alors où est la foi en Christ parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ Amen. Alors vous devez changer la parole Il est une nouvelle création Les choses anciennes Les choses anciennes Les choses anciennes Les choses anciennes Amen. sont passées Alléluia Gloire à Jésus Son sein est précieux mon frère Amen. Ma vie à moi est une vie pourrie Amen. Si vous fouillez dans ma vie vous trouverez des cadavres pourris, mon frère. Dans mon passé, n'y allez pas. Si vous allez frère, vous n'aimerez pas cet homme. Mon frère et ma soeur, pourquoi veux-tu aller fouiller le passé de quelqu'un Tu l'appelles frère, tu l'appelles soeur. Glorifie Dieu. La Bible nous dit dans Ephésiens quoi Nous étions du même nombre de nombre de César. Regardez bien Éphésiens chapitre 2, je pense que c'est cela, oui. Ephésiens Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Il nous dit, verset 1. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, tous, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. »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 Allons fouiller dans le passé. Si on fouille dans ton passé à toi, qu'est-ce qu'on va trouver Les choses que tu reproches peut-être à quelqu'un ici, ce n'est rien par rapport à ce que toi. Tu as eu à pouvoir faire. Mais à cela, tu pries, oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais l'autre, non. Tu dois prendre ce qu'il a fait, le maître devant. En fait qu'on voit, regardez comment il est. Regardez comment il est, effectivement. Mais quelques. Frère et sœur. Où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on donne comme exemple au monde Alors que nous sommes, je sommes la lumière de ce monde, frère. Mourir pour l'évangile, c'est sacrifier pour l'évangile. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Vous vous justifiez pour des salchés, frère. C'est devenu une, une, un rassemblement des corrompus. C'est vrai, frère. Qui défend aujourd'hui la parole, l'évangile Dieu m'a permis, de fois, dans votre vie, frère, les tests sont passés chez vous, mon frère et ma soeur. Qu'allez-vous me dire maintenant On a vu Chacun chacun défendre son enfant, sa fille, son garçon, ceci à cela. Personne n'a pris position pour la parole de Dieu. Et vous vous appelez des frères et sœurs Qu'allez-vous me dire demain Nous voulons aller rentrer, on a exhorté quelqu'un. Qu'allez-vous le faire Parce que vous avez prouvé que vous n'aimez pas la parole de Dieu. Mais prenez vos droits, frère. Venez voir avec vos droits. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Amen, amen. Non, mon frère et ma soeur, c'est souillant, c'est douloureux, frère et soeur. Amen. Vous avez insulté Dieu, il a tout fait pour vous, mais arrivez un moment pour vous pouvez que vous allez, la bas que vous l'aimez, non, vous prenez position pour les sachets, frère. Amen. Et vous dites, ah, oh, nous aimons Dieu, nous sommes les fils et filles de Dieu. Et vous êtes encore orgueilleux en disant, je suis dur, qu'on voit ma dureté par ses frères, qu'elle insulte encore ma sœur. Oh. Que Dieu nous vienne en aide. Parce que je ne sais pas dans quel ciel vous allez aller, frère. Non, parce que vous voulez servir Dieu. Mais Dieu vous fait passer l'épreuve. Pour voir effectivement comment vous allez réagir devant une situation. Passez-vous, frère et soeur. Regardez d'abord, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, je vais vous montrer. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Dieu ne peut pas permettre une situation dans laquelle toi, fils de Dieu, tu ne puisses pas arriver à pouvoir sortir. Mais quelle, quelle est votre réaction que vous avez à pouvoir faire? Vous avez souillé tout, même les témoignages de Dieu. Parmi vous ici, parmi vous. Mais ne pas dit, oh frère, non, je vous ai observé, frère, ça. Chacun de vous, observez, frère et soeur, dans les détails. Et j'ai dit, Dieu, merci que tu as perdu cela. Je peux voir l'intérieur du cœur des gens. Vous disiez, oh, nous aimons, nous aimons la parole de Dieu, ainsi de suite. Vous, frère et soeur, vous, avez, vous savez ce que vous avez fait chez vous à la maison? Dans cette épreuve-là, effectivement, ce que vous avez tenu comme propos, vous le saviez Oh, que Dieu ait pitié. Vous savez, c'est ça le problème, en fait. C'est pour ça, c'est un cœur brisé et douloureux. Vous pouvez tout faire, mais pas toucher à Dieu. Pas venir ici me mentir que vous aimez le Seigneur, frère, ce que mon Dieu fait. Oh, vous savez, c'est que Dieu ne... Mais peu importe que vous ne l'aimez pas, que vous voulez faire la figurine, effectivement, mais il y aura toujours des gens qui aiment les Seigneur. Vous avez voulu défendre les vôtres, effectivement, dans vos affaires, effectivement. Vous savez que Dieu, quand vous apaisez, qu'est-ce qu'il peut trouver chez vous Comparez, comparez vraiment ça, par exemple, à ceux qui, leurs propres enfants, qu'on pouvait prendre, effectivement, et au qui, en fait, mettre dans un montier. Et tu peux demander, mais si toi, tu ne crois pas, c'est Jésus on ne va pas... Euh, si tu restes... En fait, croyant, c'est Jésus, mais ton enfant va partir. Mais si tu crois, tu dis que tu crois à Jésus, si tu, si, en fait, si tu crois à Jésus, va, mais si tu ne crois pas, tu réduis la foi. On n'est pas une <rire> Oui. Vous êtes bien dans vos coussinets Pensez vraiment que <rire> nous allons partir au ciel comme ça, avec une telle nature. Vous direz, ah, frère, mais je vous êtes donne un, un exemple dans les saintes Écritures. Dieu a voulu éprouver Abraham. Éprouver Abraham. Vous savez, <rire> Dieu est grand. Et pourtant, il vous parle ici, en fait. Même dans les exemples. Et puis quand vous sortez, ces choses arrivent, vous ne prêtez même pas attention que Dieu vous avait prévenu avant. Comment allez-vous réagir maintenant Vous avez oublié. Et Dieu te bénisse. Il avait dit à Abraham, il dit, Abraham, prends ton fils ton unique là, celui que tu aimes, qui peut le faire Que Dieu te bénisse. Vous ne pouvez pas me dire, oh frère, nous croyons en Jésus, ah si nous pouvons vraiment faire, mais ça s'est passé chez vous. Dans votre assemblée ici. Juste simplement une preuve. Que Dieu voulait voir vos sentiments. Et puis je vous pose la question que vous allez venir un jour dans mon bureau pour dire Alléluia, nous croyons au Seigneur, parce que j'ai vu vos affaires. J'ai vu vos œuvres, mon frère. J'ai vu les degrés de votre amour. À l'égard de la parole, à mon endroit, vous dites, ah, il est un serviteur de Dieu. Et Dieu, quand il prie Dieu, agit. Vos témoignages, effectivement. Alors, je me pose bien la question de savoir où est-ce qu'ils sont. Parce que quand je vous dis une chose, je vous dis que la chose doit être comme ça, vous allez chez vous, vous discutez, aussi, et vous devenez encore beaucoup plus... Et puis, Dieu a permis vraiment que je puisse arriver à pouvoir parler un peu. Je vois jusqu'au voile, l'obéissance bien comme des autres c'est là que j'ai dit Seigneur notre Dieu ah bon. il a demandé à Abraham il dit prends ton fils ton unique là viens me l'offrir effectivement sur la montagne que moi je te montrerai voilà croyant. on n'a jamais entendu qu'Abraham est rentré chez lui à la maison pour dire à sa femme, Bon, écoutez moi, je ne sais plus maintenant, parce que bon là, il est question de mon, mon fils Isaac ici. Et que Dieu, il, il demande que je tue Isaac. Vous entendez j'ai plus Je ne sais même plus ce que je dois faire. Et puis il commence à pleurer, il dit, ah, comment je dois, comment je dois, c'est pas possible, c'est ça, troublé, ah, c'est c'est là. Non, on n'a pas entendu ça. On n'a vraiment pas entendu ça. Non. Le concerné n'était pas... La femme, non. Ah, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Le concerné n'était pas... Sarah. Ah, non. Le concerné. C'était donc Abraham lui-même. Le père. De qui ça Isaac. Et Dieu a été clair en disant, prends ton fils. Il n'a pas dit, associe ta femme ou associe quelqu'un d'autre pour demander conseil si tu dois arriver à pouvoir le faire ou pas. Il voulait voir s'il mettait la parole de Dieu en prêtre. Parce que Dieu voulait confier une responsabilité à Abraham. Ce pas à sa femme, à Sarah. Non, monsieur. Il s'éleva du bon matin, c'est là son âme. On ne s'a pas dit qu'il a été parlé avec Sarah. qu'ils hein? se sont entendus d'abord pour que la décision soit prise. C'est ça le manquement que nous avons. Je vous l'ai toujours dit ici, dans l'Assemblée, les jours où vous ne le croyez pour moi pas, en fait, vous n'entendez pas très bien, vous n'êtes pas. Les jours où vous mourrez, vous, dans les cercueils, vous n'irez pas avec votre femme, vous n'irez pas avec vos enfants, vous n'irez avec personne. Vous irez seul. Et à la barre du jugement, il n'y aura pas de mari ou de femme ou d'enfant. Vous n'avez jamais très bien compris le Seigneur quand il parle, il dit. C'est lui qui aime sa femme, son fils et sa fille, ses enfants, son ceci et cela, plus que moi. Lui, c'est la parole. n'est pas digne de moi. Vous entendez cela et vous souriez, en fait. Vous prenez à la légère. Mais je vous ai toujours dit ici, ça va vous coûter un jour. Je vous ai lu aussi une fois ici dans Hébreu chapitre 10. Ah, si nous péchons volontairement après avoir pas cru, mais reçu la connaissance de la vérité, vous bombez la poitrine, vous voulez montrer comment vous êtes dur, comment les gens vous apprécient, vous ne vous rendez pas compte qu'effectivement vous que vous crisez les chemins pour l'enfer. C'est ce la nature de Satan en fait dans la théorie des démon, en fait pour défier les gens leur Alors ça va t'écouter quoi que les gens sachent que tu es dur, tu es ici, si -si, parce que toi tu ne vas pas tu sais très bien ce sont des choses charnelles dans lesquelles c'est même pas spirituel parce que c'est charnel cela. Et ça va te donner quoi La gloire Ou le mépris en fait. Et ça. Enfin, Bref. Donc, à la barre du jugement, tu seras seul. Et, et si tu t'appuies sur quelqu'un, je crois qu'il y a un cantique qui dit. Mmh. En toi, Jésus. En toi, Jésus. Je m'appuierai. Mon Dieu de mon âme en toi Jésus. sécurité que l'éternité. Dieu vous bénisse. Donc vous comprenez que <rire> il n'y a qu'un seul sur qui. On doit s'appuyer, mon frère et ma soeur. Et dans la marche avec ce Dieu ici, il a dit. Si mes paroles sont en vous et qu'elles demeurent vraiment en vous, demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera donc accordé. Quand vous prenez position pour la parole de Dieu, peu importe l'épreuve, vous allez 100% sortir victorieux de l'épreuve. Parce que la Bible nous dit que nous, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pour ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs, quand vous agissez contrairement aux saintes Écritures, soyez sûrs et certains que vous allez payer le prix. Et dans le psaume chapitre 30, je voudrais que nous puissions continuer là, parce qu'il ne faut pas euh, rester... Euh, en quelque part, parce que je voulais quand même avancer dans ce que nous avons lu tout à l'heure. C'est nécessaire. Puis aussi avec les temps, si je n'ai pas non plus toujours garder tout de même longtemps. C'est nécessaire que l'on comprenne. Psaume 130. Il nous dit, ici, voilà. Il dit, et c'est toi. Si donc tu gardais les souvenirs des iniquités, éternel Seigneur, vous y êtes Qui pourrait donc subsister Personne parmi nous. Si on fuit dans nos livres... Personne parmi nous. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire ici et vous savez ça m'a toujours coûté des problèmes en disant qu'il est toujours c'est lui qui dit les choses. Non, j'ai toujours dit j'ai dit il n'y a pas un livre à ouvrir soit à un frère ou à une sœur un rapport comme comme on a instauré hein, cette habitude effectivement je le répète encore. De quand je vais euh, demander la main d'une sœur, il faut que la sœur puisse ouvrir son livre ancien pour me raconter tout ce qu'elle a eu à pouvoir faire euh, depuis qu'elle est née, <rire> jusqu'au jour où moi, je l'ai rencontré pour pouvoir lui demander la main. Parce que parfois les autres, peut-être les parents, vont faire l'inspection. Voir si toutes les choses sont vraiment en ordre avant qu'on l'accepte. ne sais pas moi, je suis dans, dans ma famille, à moi que je l'accepte. Je pose la question de pouvoir savoir dans quel livre. Je suis un homme, je peux aussi me tromper, hein, parce, que, bon, parce que vous connaissez aussi bien la Bible aussi. Je voudrais que vous veniez me montrer un chapitre, un verset. Il nous dit que la femme, la jeune fille, est censée pouvoir ouvrir son livre et raconter toute sa vie au prétendant qui est venu, enfin, je suppose, lui demander la main en prévision de pouvoir chercher à pouvoir effectivement demander la main à la fille et aussi au parent. Mais d'abord, je vais vraiment savoir si vraiment je peux dedans. Ah, je veux vraiment savoir si la femme ici est susceptible d'être devenir ma femme pour que je puisse m'engager. Trouvez-moi un chapitre verset, dans lequel effectivement euh, on nous a demandé cela. Et aussi, je voudrais aussi faire aussi une assertion, c'est-à-dire, entre parenthèses, toi qui vas demander à. Euh, la sœur peut changer à pouvoir euh, ouvrir son livre. Ah, vous avez mis ça ici. Euh... Vous m'entendez oui, oui. Toi qui vas demander à la sœur de pouvoir ouvrir ton livre, pourquoi toi, tu commences pas d'abord à ouvrir d'abord les tiens Tu sois un exemple, non j'ouvre les miens depuis ma naissance alors voici comment je suis tu vois que si tu commences à ouvrir et que la seule entende ah ben oui elle va pas te donner 15 minutes pour encore continuer à lui parler c'est ça, ça le problème parce que toi tu as la bouche fermée elle était elle obligée. Moi je me demande, l'obligation vient d'où Et puis la sœur, oh, parce qu'on nous a dit, alors j'ouvre mon mon livre. Et j'en ai connu des sœurs qui ont ouvert des livres. Et pourtant je leur avais dit, la Bible, nous, nous lui disons à l'assemblée. Hein? Mais vous savez, la doctrine est tellement entrée dans les gens. Je ne sais pas si c'est. C'est le, le, le problème de l'incrédulité en fait. Oui. Il y en a une comme ça. Alors, le jeune homme me disait même qu'il avait des rêves, qu'il avait des rouges, je dis, ah, j'ai commencé, oui, j'ai vécu ce genre de choses-là, hein. je ne vous raconte pas des histoires, Il hein. dit, j'étais, je commence, maintenant, quand je marche dans la rue, je vois une assiette, je pense à elle. Donc, j'achète, toujours. oui, j'ai commencé à acheter des assiettes toujours en pensant à elle, Et ces ci et à des patatas. je dis, oh, gloire à Dieu. Parce que je me suis approché, je, dis, je quand même parlé un peu avec elle, comme ça. Maintenant, bon, ah, « Je vais encore avoir le temps de pouvoir la voir, effectivement. » Et alors, c'est au moment où il est venu et qu'il a demandé à la sœur, « Ouvre-moi un peu ton livre, là. » Parce que tu vois, j'ai commencé déjà à acheter les assiettes. Moi, je suis, je suis convaincu que Dieu m'a donné, alléluia, gloire à Dieu. Comme ça, comme je vous dis, hein. Oui. Alors, la sœur aussi, elle dit, « Bon, oh, alléluia, je vais ouvrir le livre. » Elle a bien ouvert son livre. Hein? Avec tous les détails possibles. Hein? Pour dire je m'ouvre à celui qui est le mien. Quand celui qui semblait être les siens là a entendu les livres, hein? oh, la sœur a fermé. Hein? Et il a pris son train, il est rentré. Alors, normalement, il m'appelait tout le temps. Hein? J'ai entendu plus des téléphones qui m'appelaient. Et la soeur, une semaine, pas de téléphone. Deux semaines, pas de téléphone. Trois semaines, pas de téléphone. Elle vient me voir. Pasteur, j'ai un problème. Je lui dis, lesquels Je lui dis, frère, ne m'appelle plus. Je lui dis, comment est-ce possible C'était tellement tout chaud, tout flamme, que Dieu a à pouvoir me montrer. C'est toujours comme ça, hein? Et toujours Dieu. Vous, fâchez, vous, les parents, vous commencez à fâcher. Ah, les pasteurs, ils disent comme ça. Vous savez, je vais, vous, vous chacun de vous, que Dieu m'aide, que nous puissions voir seulement le temps calme. Parce que ce que vous dites à vos enfants, vous ne pensez pas que je peux les entendre aussi. Donc, vous avez beaucoup manqué du respect, ça. Je vous aime beaucoup, mais je sais que vous avez manqué beaucoup de respect. Vous ne respectez pas, en fait, la personne, en fait. Ce sont des insultes et les mépris que vous avez. C'est vrai, c'est vrai, c'est véridique. Il n'y a, a pas beaucoup ici qui me respectent. C'est bien. Enfin bon, tout d'abord, vous n'avez pas à me respecter. Je, je vaux quoi pour vous Je ne vaux rien. Parce que vous, vous savez qu'est-ce qu que vous valez, non C'est sûr un certain. Alors, je lui pose la question. J'ai dit, comment ça se fait alors qu'il était tout le temps, il te parlait, t'envoyais des messages, tout ça, il était tellement tout feu de flamme. Et, et voilà, la, la, la dernière fois, on était ensemble avec lui, Eh bien, j'ai lui tout dit. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a J'ai ouvert les livres, quoi. J'ai lui annoncé tout. J'ai dit, et le résultat, il est comment Je ne l'ai plus entendu le lendemain. Alors, la sœur a attendu des coups de fil jusqu'aujourd'hui aujourd'hui. Et la personne est allée aux antipodes. Et s'est mariée Avec, avec quelqu'un d'autre. Parce que ce qu'il a entendu du livre a donné les vertiges, quoi. Moi, je ne sais pas quel est ce Dieu-là. C'est pour ça que moi je vous ai dit ici Et ça reste ce que j'ai dit Vous venez me voir dans mon bureau Que je suis tombé amoureux Dieu m'a parlé, Dieu m'a visité, Dieu a fait ceci Cinq mois Que ça plaise à vos parents Ou que ça ne plaise pas Ce n'est pas mon problème Cinq mois Cinq mois à partir de quand Le moment où vous m'avez vu vous commencez à compter un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Terminé. Puisque si Dieu vous a convaincu, pourquoi attendre Peut-être cinq mois, c'est beaucoup trop. Même deux mois. Somme 130. Si tu gardais les souvenirs des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister. Verset 4. Mais le pardon. Frères et sœurs, Amen. alléluia. Amen. Quand il a lu ça, je bondis de joie. Je dis, Jésus mon roi. Frères et sœurs, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne ne peut détenir le pardon. Amen. Vous n'avez pas compris. Il est le seul Alléluia. Même si tu es tué Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus Alléluia. Que son nom soit béni S'il m'a pardonné Alléluia, Alléluia. Même importe les autres personnes mon frère Alléluia. Tu ne pardonné pardonnes pas Ce n'est pas un problème Alléluia. Lui m'a déjà pardonné C'est lui qui a le pardon Alléluia Alléluia. C'est merveilleux frère. Nous avons un trésor. Le pardon se trouve auprès de toi. Frère, tu ne veux pas me pardonner. Ce n'est pas un problème. Quand j'ai demandé pardon au Seigneur, je viens vers toi. Tu dis non, pour ce que tu as fait, je ne te pardonne pas. Ce n'est pas mon problème. Moi, il m'a déjà pardonné. Ton pardon à toi, je n'ai rien à faire. Parce que je me suis humilié. Je suis venu vers toi pour te un pardon. Non, non, il n'y a pas de problème. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Toi, tu m'as pardonné. Alléluia. Parce que le pardon, c'est tout auprès de toi. Pas de mon frère, pas de ma soeur, mais auprès de toi. Gloire à Jésus. Ah, oh, je lève mon frère. Il est bon, mon Jésus. Gloire à Jésus. Oui, monsieur. Oui, madame, sur un certain, quand il a pardonné la femme, c'était pardonné, monsieur. Je l'aime, Jésus. Alléluia, oui. Il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Personne ne va plus condamner, cette femme, monsieur. Pardonner, ça veut dire pardonner. Quand il l'a fait, c'est fait. Que Dieu te bénisse. Mon frère et ma soeur. Nous avons une richesse, que Dieu nous a vraiment une grâce extraordinaire, mais vous méprisez cela, et vous prenez des saletés. <rire> Seigneur, aie pitié de nous. <rire> il nous accorde vraiment, il nous l'a déjà accordé, la grâce, il nous l'a déjà accordé. Si aujourd'hui, que demain vous quittez cette terre, et vous partez dans cette condition pour aller avec les démons. Satan, parce que, je vous l'ai toujours dit ici, vous devez savoir comment vous devez vous comporter avec les seigneurs. Vous chassez les démons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les démons vous obéissent. Et le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 7, à ces gens-là qui disent, ne vous vous pas chasser les démons en ton nom ils ont bien chassé. Vous ne pouvez pas prophétiser par tout le monde, effectivement. J'aime bien prophétiser. Mais quand ils chassent les démons, les démons vont en prison. Mais maintenant, il leur a dit, vous qui avez chassé les démons, c'est bien. Mais je ne vous ai jamais connus. Où est-ce qu'ils vont Mais ils vont rencontrer les démons. Bien sûr, messieurs. Bien sûr, madame. C'est des bons-là que vous avez à un Mais vous serez ensemble avec eux. Mais quand même, c'est dans la Bible. Là. Il dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez quoi L'uniquité, c'est ce que vous savez, ne pas devoir faire, mais que vous faites. Prestance-moi qu'on voit. Je, je prends je prends La Bible dit non. La parole dit, non. ma soeur, mon frère, ce n'est pas comme ça. Ça, il faut agir justement pour ça. Ce qui s'est passé, ça, ça, ça, ça, on doit faire comme ça. Non. Pour moi. Mais c'est normal. Tu montres quoi Que Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de pouvoir te voir dans l'au-delà de l'autre côté. J'ai besoin d'aller voir Et ce côté-là. C'est quel côté C'est toujours dit, effectivement, frère. S'il vous plaît, prêtez attention. Ne vous dites pas, nous, nous sommes, moi, je suis, je ne suis pas dedans. Écoutez bien, très bien, c'est important. Vous êtes concernés. Je l'ai toujours eu à pouvoir le dire ici. L'enfer n'a pas été créé pour Satan, pour ses anges. Mais c'est vous-même qui vous vous forcez. Cherchez la gloire des hommes, c'est bien sur la terre, mais la terre passera. Mais c'est vous-même qui vous forcez le chemin pour aller en enfer. Dieu ne vous envoie pas en enfer, mais c'est vous bien. Vous savez... Oh frère, tu exagères, pas de problème. Mais l'écriture nous dit, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non favorable. Hum. Insiste, c'est écrit, non Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la dans le d'entendre des gens qui les justifient, qui leur disent, c'est ça le problème. Il n'y a personne qui peut accepter le pouvoir, car le Seigneur, on dit « Je suis mal dans l'erreur. » Parce que j'ai fait qui Non, non, non, non. Il faut que ce soit un fils de Dieu. Je voulais toujours dit ici, frères et sœurs, vous n'avez pas remarqué que le Seigneur, on ne cherche pas, mais lui, il vient, il change des sujets, effectivement. Il nous a donné la sémence, le deux sémences. Il avait donc la bonne sémence et l'ivrée. Vous n'avez pas prêté attention. Que Dieu bénisse ma sœur. Et ici en, au Canada, notre soeur Carole, que Dieu le conduise, s'il peut aussi mettre cela par un aussi. La bonne semence est livrée. Vous avez même bien vu comment, livrée était vraiment presque semblable. Et, et on ne l'a pas été sémé dans un autre champ dans le champ de Dieu, là où se trouve là que là où Dieu a semé la bonne seulement, côte à côte ce n'est pas dans les saledrins, que Judas était en train de pouvoir marcher avec les souverains sacrificateurs. non, là où Jésus était c'est là où il était aussi vous vous souvenez quand même Judas proche serré côte à côte « Sondez-vous vous-même. » Parce que, quand on est du malin, on ne supporte pas le pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. On se défend toujours, on se justifie toujours, on a des raisons à donner, à gauche et à droite, et ainsi de suite. Quand on dit que Dieu éprouve toujours le cœur... On pensait, il seulement dit, bon, vous allez chez les bouchers, les bouchers ne fait pas vous donner la viande, c'est comme ça que Dieu vous a éprouvé. Non, monsieur. <rire> oh, je suis parti, j'ai vu que les bouchers, je voulais avoir un gros morceau là, il a coupé en petit. C'est que Dieu m'a éprouvé là-dedans, moi j'ai résisté. Mais c'est pas ça l'épreuve que vous allez avoir. Ça va être la chose qui vous tient vraiment. Qui est vraiment à vous là, à l'intérieur de vous, auquel Dieu sait que ça te tient. Alors, il, il permet. C'est la vérité, vous ne pouvez pas ne pas croire, mais Job l'a prouvé. Dieu l'a prouvé par Job. Quand Dieu prouvait Job, effectivement, il n'a pas pris. C'est mal les, les chefs. il a pris son sang. Touche à ceux qui l'appartiennent. Ce qu'il a eu à pouvoir voir, parce que. Tout papa, tout maman dans la famille a besoin de pouvoir avoir des enfants. Nos notre Dieu est vraiment bon. D'avoir la postérité, que ses enfants vivent, qu'ils voient les petits-enfants, ces cela là Tout homme. ne connaissez pas Dieu, en fait. Ce qui te tient à cœur là, que tu défends bec et ongle, que si personne touche là, là là, non, là, non, là, ça a touché, à ah, ça n'a pas touché ça. Passer par là, s'il y avait un homme qui pouvait détester Dieu, et abandonner la foi complètement et s'en aller, Ce serait-ce pas Job vous, aussi, simplement avec un, vous savez, ceci, mais lui il en a eu dix. Si on compte bien, dix cercueils, nous on enterre parfois, c'est dix cercueils. Mais d'un homme qui était un homme tellement intègre, droit, craignant Dieu. Dieu a pris, a permis que Satan frappe, qu'il prenne la chose la plus chère dans sa vie. Il pouvait dire, si tu étais moi et toi, on serait devenu du fou. La folie nous aurait attrapés. On nous verrait comme ça manger n'importe quoi sur le trottoir, Parce que les châtiments étaient tellement lourds. Insupportable, on devient fou, on dit n'importe quoi. Et nous disons que nous sommes des fils, des filles de Dieu, le peuple de Dieu. Les jugements commencent toujours dans la maison de l'Éternel. Que ceux qui sont de Dieu puissent être redressés, être ramenés à la raison. Mais si c'est la semence du malin, il restera toujours dur. Parce qu'il n'y a rien qui peut la changer. L'ivré, c'est comme ça, en fait. Comme la Bible le dit, chaque semence se produira donc selon. C'est pour ça que vous devez toujours vous observer par rapport à la parole. Quand vous entendez comme ça, lorsque vous sortez, comment vous réagissez Est-ce que vous êtes amnésique Parce que souvent, l'amnésie, ça veut dire que... La mémoire, on entend et puis on oublie, on reprend son manteau, en fait. Sa nature sale et pure, pudique et tout ça aussi, on le reprend aussi vite qu'on la remis. La nature de se plaindre tout le temps, de se justifier tout le temps, de se prendre toujours la victime. La personne qu'on ne comprend pas, qu'on me traite, effectivement, si on ne comprend pas sa famille, on ne comprend pas ses enfants, on ne comprend pas ceci, tout le monde, ceci, à partir de moi, c'est moi qu'on voit, et c'est toujours moi, et c'est sur ma famille, c'est sur mes enfants, et ceci, et cela. Et vous n'entendez pas ce que Dieu vous fait savoir, en fait. Quelle différence y aurait-il entre vous et, et les bailleurs vous savez, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un exemple. Nous revenons dans les Hébreux. Donnez un exemple dans les Saint Écritures. Matthieu chapitre 5. Pour que nous comprenions. Si vous saluez seulement ce que vous aimez, quelle chose extraordinaire vous parce que dans l'assemblée, je ne sens pas cette sœur-là, je ne sens pas ceci, je me sens bien avec celui-ci, je salue bien, je suis bien, je parle avec celui-ci, mais l'autre là, bonjour, bonjour, puis Dans un même lieu où vous priez, vous ne pouvez même pas saluer quelqu'un avec un. Parce qu'on dit bien, saluez-vous tous avec un sang, un sang. C'est un geste d'amour. Vous savez, qu'est-ce que vous faites avec votre enfant que vous aimez tant Vous donnez un baiser vous le serrez dans vos bras parce que vous l'aimez. Vous sentez, il est vôtre. C'est ça ce que ça veut dire, en fait. Vous approchez de ce frère. C'est le mien, c'est vraiment mon frère que Dieu soit béni qui m'a donné. C'est ce que la Bible nous recommande. Puis il ajoute Et en purifiez vos âmes. En obéissant donc à la vérité. Pour avoir un amour fraternel. Aimez-vous donc ardemment les uns. Les Ça, c'est une formule. Pour toi, Dieu s'est trompé. Parce que a la soeur là, ou bien les frères là, mon cœur ne les sent pas. Mais même s'il est mauvais, ton cœur va les sentir. Je n'ai pas envie de dire, c'est quand il s'approche de toi, tu tournes le dos en fait. On est là, ma voisine, tu tournes le dos. Et tu te dis que je suis allé à la. Je, et, je suis dans la joie quand on me dit Allons dans la maison de l'éternel. Et que tu vois la sœur ou le frère qui s'approche. Puis tu rentres à la maison chez toi. Tu dis Alléluia, l'enlèvement viens bientôt. Et que moi, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre les démons, oui. Mais, mais c'est la vérité, Vous ce n'est pas pour vous faire rire. Mais pas l'un d'entre les fils de Dieu. Parce que si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, il dit, mais, il dit vous aimez, vous aimez ardemment, puisque vous avez été régénérés, vous êtes né de nouveau par une sémence incorruptible. Cette C'est la parole de Dieu que vous entendez. Et toi, tu sors ici, tu as un caillou dans ton cœur contre les frères et contre la sœur. Tu fais un effort pour attendre vraiment. Parce que tu es assis là-bas, tu regardes un peu il est parti déjà. Parce que tu ne veux pas sortir pour voir quoi. Enfin, le quoi, tu seras obligé quand même de lui dire bonjour. Donc regarde un peu s'il est parti ou il n'est pas parti. S'il est parti, tu restes encore. S'il n'est pas encore parti, tu restes encore à la tête de hein. En fait, tu chantes pas Dieu. Mais tu veux faire passer les temps. Quelle abomination. Si au moins tu restais parce que la parole m'a touché et je sens l'atmosphère de Dieu. Je vais prier que Dieu soit béni. Ah, ça va. Et puis vous sortez là dans la cour. Personne ne dit bonjour à qui que ce soit. Hein? Parle... Bon, là. Mais comment vous pouvez me dire que vous étiez venu et que vous avez eu communion Il persévérait dans la communion fraternelle. Dans la fraction de pain et dans la prière. C'est ça. la personne dont le cœur a été déjà touché et changé par le Seigneur. Non, nous sentons cela, mais un amour fraternel, mais vraiment sincère un vrai amour effectivement mais comme nous l'avons dit comme nous l'avons dit effectivement aussi il est vraiment pas possible qu'un fils du malin la semence du malin puisse arriver à pouvoir avoir l'amour de Dieu il y a quoi, on, on dit je pense que c'est mais c'est ce que les le saints écrits nous disent, c'est dans le livre de Corinthiens. Vous connaissez. Quand on a cet amour-là, il supporte. Il ne considère pas ses propres intérêts. Mais il considère aussi les intérêts des autres. De mais vous, non, c'est toujours le vôtre qui est en face de vous. Mais c'est les autres, on n'en a rien à faire. Et pourtant, Dieu ne fait que nous rappeler ces choses, en fait. Pour que nous soyons conscients que ça viendra, la mort frappera un jour. Et toi qui en durcis ton cœur. C'est à la porte. Oui, monsieur. Oui, madame c'est Ce que la Bible dit effectivement que le Seigneur entre Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, que toi ton cœur qui est un pénitent aussi dur là, qui ne pardonne pas les autres, qui ne voit les autres que comme si c'était des chiens, qui ne voit les autres qu'effectivement qu'il n'y a que toi et ce qui est tien qui est tellement précieux là-bas, ici au-dessus, au top. Mais les autres sont des chiens, des saletés, des rien du tout, et toi tu es au moment que ton cœur soit touché. que tu reconnaisses ton état et que tu reviennes à la position juste afin que s'il était possible tu sois sauvé Bravo. alors nous lisons dans les sébrés au chapitre 4 que nous avons lu avec vous aussi qui nous dit oh ah, Allez, dis donc, nous faisons savoir que c'est quand même un privilège, une grâce, une porte ouverte que Dieu a manifesté effectivement, ici. Et puis, avec un avertissement, tout de même, effectivement, qu'il dit, mais craignons donc, c'est-à-dire que soyons donc, effectivement, aussi dans... Ce respect dans la considération des choses et surtout pour que nous-mêmes, nous puissions arriver à pouvoir réaliser ce que le Seigneur... Il est en train de pouvoir faire pour nous en ouvrant encore euh, une porte parce que <rire> il nous dit encore et euh, ici quelque part il dit verset de, je jurais dans ma colère il n'entrera pas dans mon repos il dit cela verset je crois verset 3. il dit cela quoi que ces œuvres aient donc euh, été donc achevées donc depuis la création du monde car il a parlé quelque part ainsi du septième jour et Dieu se reposa toutes tout ces œuvres effectivement le septième jour et il dit encore il n'entrera pas dans mon repos puisque oh, puisqu'il est encore réservé. Oh, il avait déjà dit que je dans ma collègue, il n'attendra pas dans mon repos. Nous allons le voir quand même un peu rapidement. Là, on nous fait comprendre, mais dit, c'est comme là, le Seigneur accorde une ouverture. Mm -hmm. C'est pour cela, frères et sœurs, vous remarquerez très bien que l'écriture utilise cette expression, dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils avaient aussi la possibilité, dans leur temps, d'avoir aussi cette porte ouverte de aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et, et cela, c'est ce qui est écrit dans les psaumes, 95, vous le connaissez aussi dans ces psaumes-là, vous connaissez les psaumes. Et il dit donc, ici, il dit, la promesse d'entrée subsiste encore. Que personne parmi vous ne s'en trouve exclu ou ne s'en trouverait arrivé, arrivé donc en retard. C'est-à-dire que la porte est encore ouverte. Mm -hmm. Cette porte est encore ouverte. Il continue en lisant Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Est-ce que vous comprenez très bien quand l'Écriture dit cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux C'est-à-dire que la même parole que vous recevez aujourd'hui et aussi dans leur temps, ils ont reçu aussi cette parole. Et quand on parle de cette parole, effectivement, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous fait savoir, effectivement, que cette bonne nouvelle du royaume, est Ce que son réfère, effectivement, qu'est-ce que les scènes écritures nous parlent et nous montrent, effectivement, quand ils avaient faim, ils voulaient demander, ils voulaient manger du pain. Vous vous souvenez On nous fait savoir qu'on leur donna le pain du ciel. C'est écrit, c'est dit, c'était donc la manne. Parce qu'on a dû pouvoir faire référence au Seigneur dans, dans Jean, Jean chapitre 6, 5 ou 6, je pense, à dire, « dit Mais nos pères ont mangé la manne dans les déserts. Qu'est-ce que toi, tu peux nous donner Bien sûr. C'était manne typifiée. C'est lui qui était debout. Donc, ça dit que ce n'était pas autre chose, c'était la même parole. Bien sûr, que nous le disons, que Jésus-Christ, notre Seigneur, il est le même. Aujourd'hui et alors pourquoi c'est la vérité nous ils n'ont pas autre chose que c'est lui qui a parlé à Moïse il a dit Moïse se pose la question hein, vous vous souvenez non il dit que, que, que qui dirait dirais-je qui m'envoie vers eux dis-leur les dieux de vos pères le je suis le je suis m'envoie vers vous alors dans. Jean chapitre 8. Il dit que... Il dit, mais... Non, non, non, tu n'as pas encore 50 ans, tu as dit que tu avais... Abraham, vous connaissez, non Comment on se moquer de lui Il dit, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Amen. Donc, il avait le même Dieu. La même parole, mon frère. Oui, mon frère et ma soeur. Et il y avait de l'ancien c'est les Jésus-Doux, au testament. Ah, les temps. C'est pour ça que vous remarquerez très bien dans le livre d'un 1 Corinthiens au chapitre 10. On le dit, nous allons revenir ici parce que je crois que nous pouvons euh, prendre quand même les temps. Mais bon, les temps avant chez nous, si Dieu permet que la semaine prochaine nous continue. Si le veut. 1 Corinthiens au chapitre 10, on nous dit ici, je pense que c'est cela. Corinthiens hein. chapitre 10, là, l'écriture nous fait savoir. Le premier verset, il nous dit, « frère, je ne veux pas que vous ignorez ce que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. » Vous connaissez ça c'est écrit, vous le connaissez, hein ?« Et qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment. » C'est cela, vous comprenez quand même. Vous avez compris Aliment spirituel, vous avez compris Ok. Et qu'ils ont tous bu le même brevage, comment et, bien voilà. et puis maintenant, il clarifie, hein, pour que nous comprenions bien hein, la référence, donc, euh, les parallélismes, en fait. Il dit, mais car il buvait un rocher spirituel. Et ces rochers qui les suivaient, et ces rochers, c'était qui Voilà. C'est aussi clair comme l'Olympide. Donc il était toujours présent. Comme on dit, l'eau toujours présente du rocher Frères et sœurs, quand vous méprisez Jésus, vous embrassez les diables. Vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien, absolument rien, parce que Jésus est tout. Oui, il est, il est l'alpha. Quand il y a un alpha, il ne peut pas y avoir un autre alpha. Alléluia. Que Dieu te Alléluia. bénisse, Lise. Alléluia. Et puis, on nous dit, il est l'oméga. Il ne peut pas y avoir des alpha Alléluia. et des oméga. Alléluia. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Quand il dit qu'il est l'alpha, il est tout en tout. Alléluia. Il remplit tout, en fait. Alléluia. Si Jésus n'existait pas, la Bible n'aurait jamais de valeur. Ça, je vous l'ai dit, mon frère et ma soeur. La terre, les cieux de la terre n'existaient pas parce qu'elle n'existerait pas, parce qu'il n'y aura pas de valeur. Vous savez pour quelle raison Parce que dans Colossiens, au chapitre 1, verset 15, à partir de 15 il est l'image du Dieu. Donc, tout subsiste en lui. Tout a été créé par lui trône divinité, C'est-à-dire que tout ce que nous avons à l'existence aujourd'hui, c'était en lui. Et il l'a mené à l'existence. Alors toi, vraiment, mon frère et ma soeur, Dieu t'accorde cette grâce, voir le connaître sur la terre, tu les méprises pour des bêtises. Tu sais pas, moi. alors tu témoignes vraiment que tu n'as pas la semence de Dieu en toi. tous ceux qu'il a connu d'avance, si a aussi dessiner à quoi être semblable à l'image de qui. Bien sûr que oui. C'est pour ça que ça, ça ne jouera jamais. Allez. Voilà pourquoi quand un fils de Dieu passe même par le feu. Alors, vous pouvez nous chanter ça Quand Dieu t'est fait passer, tes que Dieu vous bénisse vraiment, qu'il qu vous roigne beaucoup. Merci. Vous entendez, hein Ne t'étonne euh, pas euh, devant ce euh, chemin. -là. Merci. L'obéissance s'apprend ainsi. Merci. Lève les mmh. yeux vers lui, car il t'a précédé. Ma souffrance où se accompli. Au fait, il est passé. Merci. Merci beaucoup. Les cantiques nous parlent. C'est pour ça, même dans les moments les plus difficiles pour toi, ne rentre pas dans les pensées. Ah, comment ça va se passer? Prends un recueil. Chante les cantiques. Oui, monsieur La situation va changer. Les venons, nous allons prier. Tendre Père, précieux Soba, maître béni, nous nous sommes approchés de ton trône de grâce encore aujourd'hui. Je te dis merci encore pour ta bonté, mon béni, Père saint Dieu. Tu es le maître qui conduit toutes choses comme j'étais prié, implorant ta grâce de retirer ce qui est de l'homme. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Enfin, que toi seul, tu puisses parler à ton peuple. Mon Sobah, merci parce que réellement, tu es les dieux qui parlent encore aujourd'hui, qui touche encore le cœur qui change encore, Père Tibissant Dieu, le cours de l'histoire encore de tout un chacun de nous, Père oh Dieu. Merveilleux est ton Saint-Nom. La gloire et l'honneur te reviennent parce que tu es réellement notre Dieu. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci encore pour tes compassions, mon sauveur. Tu nous aimes vraiment, Père Saint-Dieu, car tu nous parles, et tu nous reprends. Venez, Père Saint-Dieu, on veut que nous puissions reformer nos voies davantage, mon roi. Notre façon de regarder, notre façon de faire les choses, mon bénémoine, Père Tibissant. Notre amour pour toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Que cet amour puisse encore davantage grandir de plus en plus, mon sauveur. Merci, merci, Père Saint-Dieu. Merci pour ton œuvre à toi, béni Père dieu Merci pour mon frère. Merci aussi pour ma soeur qui a entendu ta voix, Père Nous l'avons entendu, mon béni Père Saint-Dieu. Et nous voulons vraiment nous conformer à, à ta volonté, mon sauveur. Louange et honneur à toi. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, mon béni Père Saint-Dieu. Tu es celui qui conduit encore ton peuple aujourd'hui. Conduis-nous, mon béni Père Saint-Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Gloire et honneur à toi pour ce que tu fais. Pardonne-nous, Père saint Dieu. Nous te demandons cela, Père Dieu. Et te remercions pour tout ton amour et ta bonté. Pour la gloire et au nom de notre Seigneur et sauveur, Jésus-Christ. Amen. Mon grand, tu viens. Sans attendre, je veux t'endre au bonheur, promis. Vous le connaissez, non Merci beaucoup. Et Dieu te bénisse. 82 dans les femmes. Sans attendre, je veux prendre... Oh, oh, oh, oh. Je prie que oh Dieu oh entend